Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les accords piano qui sonnent. On va voir aujourd'hui un plan insolite pour faire vibrer votre auditoire. Et pour ce faire, on va utiliser la technique de la main en or. Donc si vous n'avez pas vu cette technique, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série, les accords piano qui sonnent. Vous allez voir la technique de la main en or qui consiste à utiliser des notes passe-partout, dans une tonalité donnée. Donc voici le plan que je vous propose aujourd'hui et on va le détailler ensemble. à la main droite j'ai utilisé les notes passe-partout que nous avons vues pour la technique de la main en or donc voici ce que j'ai fait j'ai joué dans les aigus et donc j'ai gardé donc les notes que nous avions vues et j'ai joué ainsi Tout simplement, toujours la même chose. Sol, Sol, Sol, Ré, Do. Et à la main gauche, j'ai arpégé les accords suivants. Donc, l'accord de Do majeur, l'accord de Ré mineur, l'accord de Do basse demi, l'accord de Fa, L'accord de La mineur, l'accord de Sol, l'accord de Fa et l'accord de Do. C'est-à-dire que j'ai gardé exactement la même grille que nous avions vue dans le premier épisode de cette série, les accords piano qui sonnent. Donc, je les ai joués ainsi, donc déjà dans les aigus. Pour le premier accord Do majeur, j'ai fait Do, Sol, Ré, Mi. Donc, au lieu de jouer simplement les fondamentales, j'ai joué Do, Sol, Ré, Mi en arpégeant comme ceci, donc sur les premières notes, simultanément à la main droite, ensuite sur l'accord de Ré mineur j'ai joué un arpège ainsi, Ré, La, Mi, Fa. Pour l'accord de DO basse de MI, j'ai joué MI, DO, RÉ, MI. Pour FA majeur, j'ai simplement joué les octaves comme ceci, FA FA, et donc à la main droite, DO SOL. Ensuite pour LA mineur, j'ai donc joué LA MI SI DO. Pour Sol majeur, j'ai fait Sol, Ré, La, Si. Pour Fa, j'ai fait donc Fa, Do, Sol, La. Et dernier accord Do majeur, simplement les octaves et à la main droite, Sol, Do. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous aurez accès à une formation offerte sur les accords piano qui sonnent. Nous verrons des plans insolites pour faire vibrer votre auditoire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.